Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ici dans le sud de Tenerife, à la plage de Los Cristianos. Vous connaissez peut-être si vous êtes déjà venu dans le sud de Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question, euh, en bourse, en trading, faut-il consulter les forums consacrés à la bourse et au trading eh bien j'ai consulté euh, ces forums euh, au début lorsque je m'intéressais à la bourse et réellement je vous déconseille de regarder ce qui se dit sur ces forums parce que euh, la plupart du temps euh, ce sont des informations contradictoires, ce sont souvent des personnes qui ne sont pas de bons traders euh, qui critiquent à peu près tout euh, ce qui est proposé sur internet, toutes les formations et vous trouverez très peu d'informations vraiment utiles. Donc souvent les administrateurs de ces forums euh, aiment les polémiques donc ils encouragent les polémiques et euh, ça n'apporte rien de vraiment concret, vous allez perdre des mois, des années si vous vous habituez à consulter ce genre de forum mais vous ne trouverez aucune information réellement intéressante. Moi je vous conseille plutôt de vous inscrire à des formations, des formations payantes parce que ce qui est gratuit sur internet il y a du bon mais surtout beaucoup de moins bon, beaucoup de n'importe quoi et vous ne progresserez pas rapidement. Il vaut mieux consacrer quelques centaines d'euros à vous inscrire et à suivre une formation et à ce moment-là vous retirez certainement des informations intéressantes puis inscrivez-vous à une autre formation aussi peut-être de quelques centaines d'euros et vous arriverez au fur et à mesure à trouver vraiment la méthode qui vous convient. Donc c'est ce que je vous conseille, ne consultez pas les, les sites, euh, les forums euh, consacrés à la bourse. Consultez plutôt euh, les sites qui vous proposent des formations payantes et là vous progresserez beaucoup plus rap rapidement. J'ai vu des personnes sur les forums qui durant des mois, des années même, continuent à consulter ces forums, à publier des choses, mais réellement ils n'arrivent à rien de, de concret. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire à des formations euh, n'importe quelle formation qui vous semble quand même assez sérieuse mais il ne faut pas dépenser des milliers d'euros pour ça, quelques centaines d'euros vous apprendrez certainement des choses très intéressantes. Vous avez ici en haut un lien vers mes formations, vous verrez que moi je suis spécialisé dans le scalping, c'est ce que je préfère comme méthode parce que ça vous permet d'acquérir une méthode beaucoup plus rapidement que si vous faites du trade à plus long terme, donc ça c'est déjà un très gros avantage. Et euh, petit à petit, donc en cherchant les méthodes qui euh, sont éprouvées, vous arriverez à trouver celle qui vous convient. Euh, la méthode de scalping est selon moi la meilleure pour commencer. Vous pouvez commencer avec ça et vous verrez que vous ne devez pas dépenser euh, beaucoup d'argent pour ça. Euh, moi, je serai là pour répondre à vos questions et pour vous amener donc au niveau euh, que la plupart de mes étudiants atteignent, c'est-à-dire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 Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.